C'est IT Ross, j'espère que vous allez bien hein. Moi ça va, impeccable, hein. comme toujours hein. <rire> De toute façon quand je suis de la moto je suis content hein. Et euh, voilà, il bon, y a un petit ciel bleu Les nuages sont partis Il était temps hein. Bon bref, en tout cas aujourd'hui on va parler Sur du lourd, du Honda Du vrai, de la qualité, de la fiabilité C'est ah. <rire> le mec Donc ouais, on va parler de la Honda Hornet, Du design, du nouveau design Qui a été présenté Parce que je suis abonné à la, à la... À la newsletter de Ronda France et euh, sur la remette ça m'intéresse vivement moi et euh, ils ont fait ils ont montré donc euh, je crois il y a une semaine le nouveau c'est pas un design définitif mais ça, ça se rapproche grandement quand ils commencent à montrer des choses comme ça c'est qu'ils veulent voir à peu près la température ils veulent voir à peu près ce que les gens pensent mais on va dire à 90% ça sera ça il y a certains qui me dit ouais mais ce sera pas le design définitif euh, je, je commence à le penser fortement Rappelez-vous sur, le, sur les anciennes, anciennes news, où, au tout début, ça, la forme elle ressemblait et ça se précise de plus en plus qu'il va bah, que ça va ressembler à une KTM Duke. Ouais, je vais en arriver à ça. Remarquez bien, rappelez-vous bien les premiers premiers designs, on voyait juste une forme comme ça, dans l'ombre, comme ça. Il y avait une espèce de, de, de museau plongeant avec ce phare plongeant comme ça. Et maintenant on arrive au dernier design en date et c'est exactement la même chose, la même forme. Donc moi je pense qu'à 95% c'est le design de ça va pas changer, ça va être exactement pareil. Les marques, disons, commencent à se copier les uns les autres. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Ça, c'est. Je sais pas, la mondialisation. On dirait que les gens n'ont plus d'idées, euh, perdent leur, leur identité. Les, les, les marques européennes ressemblent à des japonaises, les japonaises ressemblent à des marques européennes. Ça, ça devient vraiment flou. Euh, Certains aiment, d'autres non, d'autres disent que ça perd complètement son identité Honda, d'autres vont dire au contraire, euh, le fait de mixer le phare de la KTM avec euh, on dira le reste, si on peut appeler ça comme ça, de la, de la Honda, ça peut être intéressant. Pour ma part, euh, je suis mitigé parce que j'aime bien quand même euh, quand, je pars du, quand je passe d'une marque à une autre, euh, avoir quelque chose de tranché si j'achète du KTM c'est pour avoir du KTM et si j'achète du Honda c'est pour avoir du Honda et Honda généralement c'est c'est plutôt des phares ronds comme la mienne hein, de toute façon et euh, avec une coupe d'une certaine manière euh, la Hornet en plus euh, historiquement c'est un 4 cylindres là bon il passe sur un bicylindre après soi-disant que le bicylindre c'est dans l'air du temps moi vous connaissez que je suis plus pour un 4 cylindres bon, d'ailleurs la mienne c'est un 4 cylindres les bicylindres je les aime plus pour les trails je vais le doubler, ça va me faire chier heureusement. Euh, les trails, moi je suis là oui, là par contre, c'est pour les bicylindres de toute façon, je ne verrais pas du tout un 4 cylindres dans un, dans un trail, c'est clairement hors de propos euh, ou un mono ou un bicylindre, mais par contre pour les routes moi je suis pour un 4 cylindres à mort, c'est onctueux, c'est souple mais ça peut devenir rageur si vous montez dans les tours c'est vraiment efficace pour la vie pour, pour tout, c'est fiable c'est endurant, c'est pour ça le fait que ce soit un bicylindre, moi euh, pfff, voilà quoi, vous entendez, c'est ouais, ouais, ouais. Thaïfie. Putain merci, ouais. As le, as le type il est complètement à gauche. Après, vous voyez, on s'étonne que les, les motards, ils ont, ils ont, des, ils ont des accidents. Hein. Je veux dire, le type, qu'est-ce qu'il fout à gauche quoi. Je veux dire, Voilà. Vous voyez, en plus, j'arrivais vite. Hein. C'est pour ça la fois il y a des gens qui me disent putain, des fois tu roules pas trop vite. Bon, mais vous l'avez vu, si vous roulez vite, vous sortez du virage, vous tombez sur un mec qui est complètement à gauche, comme ça, vous le rentrez dedans, vous le percutez. J'ai pas voulu être méchant, je l'ai salué comme ça, parce que j'ai vu qu'il m'a salué, mais j'ai dit, mais sinon, euh, passons, on peut être méchant, allez. Euh, mais donc là, le, le fait qu'il y a ce phare comme ça, euh, phare insectoïde, on appelle ça, ça fait un peu comme une montre religieuse, enfin c'est du propre du KTM, je trouve que c'est c'est pas un mal non plus, je veux dire, c est, c est, parce que ce phare, il n'est pas moche à la base sur KTM justement mais c'est leur marque de fabrique c'est ça que je veux dire c'est KTM quand tu vois ce phare tu dis c'est une KTM là si au final tu vas te dire ah c'est une KTM ah non bah non final on regarde non plus près non c'est une Honda Donc tu vois ça perd cette philosophie quand tu prends la mienne par exemple la mienne elle est reconnaissable parmi tant mille tu sais que c'est une CB tu le sais tu le sais tu vas la croiser sur la route tu sais que c'est une cb c'est une Honda c'est une CB tu aimes tu aimes pas c'est un autre propos mais tu la reconnais elle est reconnaissable c'est une cb voilà elle a le phare rond, elle a le la ligne, d'une certaine manière, elle, c'est est un 4 cylindres. Tu te dis, c'est une CB. Bon, voilà, point final. Là, ça va être, euh, ça va être un mix KTM. Euh, KTM. D'ailleurs, c'est même pas une Hornet, vrai hein, dire hein, le design. Moi, si j'étais moi, hein, je, après vous dire si j'ai tort. Pour ma part, hein, ça ressemble à un mix entre, euh, ça ressemble à un mix entre une CB, la mienne, et une KTM euh, KTM 890 Duke. Voilà. Ça, ça fait un mix entre ces deux motos ça fait un mix entre une KTM une 890 Duke et une, une Honda CB650 la KTM Duke pour les, les, les écopes avant et ce phare plongeant et la, et la, et la mienne pour euh, tout ce qui est partie arrière boucle arrière, même bras oscillants et tout ça et le moteur par contre qui, qui reprend beaucoup de la KTM la donc, donc voilà les écopes, le moteur et le phare avant et toute la boucle arrière, bras oscillants et tout de la CB ça fait une espèce de mix bâtard qui, qui est pas moche, hein, non? Au demeurant, qui n'est pas moche. Hein, je veux dire, c est, c est, voilà, déjà les choses au clair, déjà c'est une moto qui est pas moche. Parce que quand vous voyez les MT09, MT07, les nouvelles ou que vous voyez certaines Suzuki ou même la dernière 1290 ou 890 Duke avec ce phare horizontal, c'est dégueulasse. Bon, déjà elle est pas moche, déjà ça. Oh, alléluia! Heureusement, j'ai réussi. Presque il faut presque les supplier maintenant pour avoir un design correct donc c'est pas moche au demeurant mais ça perd son identité, c'est ça que je veux dire ça, ça, ça a une identité qui est bâtarde ça fait euh, bizarre et moi je sais pas si les gens euh, aiment ça, quoi que maintenant vous allez me dire les gens sont tellement des goûts de chiottes et ils sont tellement on voyait qu'ils votent même pour des gens ils revotent encore pour des gens comme Macron je, dire, je pense qu'ils ont plus de cervelle les gens enfin la grande majorité, heureusement les gens de cette chaîne non de ma chaîne non, parce que je vois que vous avez toujours des, lo des logiques intéressantes mais la grande majorité, bah, maintenant il n'y a plus rien qui m'étonne. Hein. Même des MT-09, hein. j'ai vu la nouvelle MT-09, elle se vend parce que j'en ai vu même en Corse et tout. Hein. Donc il y a des gens qui les achètent. Donc visiblement, bon les, les designs dégueulasses, les gens elles, ont l'air d'aimer ça. Je vous dis, c'est une nouvelle génération que je ne comprends plus du tout. Bon. Donc bon, je pense qu'elle va se vendre. Hein. Elle se vendra, hein. ce n'est pas la question, elle se vendra. Mais ça, ça va se perdre son identité. C'est vrai que quand vous allez la croiser sur la route, à moins qu'ils vont continuer à faire évoluer le design et qui vont sortir un truc tranché, mais pour ma part je n'y crois pas. pour moi ça va être le, le design définitif. Et ils ont sorti cette vidéo. Si vous remarquez bien, c'est exactement le même design qu'il a ça N. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et ils veulent voir votre réaction. Et j'ai déjà vu la réaction sur Instagram, sur le compte de Honda France. Tout le monde dit pareil. Ils disent putain mais c'est une KTM, arrêtez de pomper KTM, là c'est du KTM, c'est de la merde. Là c'est plus une Honda, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Voilà, voilà la réaction des gens. Les gens disent c'est une KTM. C'est pas, pas une Honda, et encore moins une Hornet. Déjà, ils ont dit il n'y a pas de 4 cylindres, et, et, et historiquement, on peut dire ce que vous voulez, mais le, la Hornet a toujours été un 4 cylindres. Donc, déjà, c'est bizarre, et en plus, ça ressemble à une, à une KTM du Duke. Donc, voilà. Écoutez, moi, je vous ai donné un avis. non c'est subjectif, c'est mon avis. Hein. Je sais qu'il ouais, y en a certains, il faut presque leur préciser que c'est mon avis, parce qu'ils sont là, vous tombez dessus, dit, ouais, t'as dit du mal de ça. C'est mon avis. Voilà, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, bien sûr. Voilà, je vous, ai, je vous ai euh, maintenant, si vous aimez, c'est tant mieux. De toute façon, vous mieux aimez, de nos jours, vous mieux aimez, sinon vous, vous n'achetez plus rien. Mais euh, pour ma part, je trouve que c'est euh, manque d'originalité, euh, manque de parti pris, euh, et dénaturisation ça, ça dénature la, la, la qualité, la, pas la qualité, la, ça dénature l'image de Honda et de ses motos et de son design. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça européanise la, la, la moto japonaise. J'aime pas. Moi, j'aime pas ça. Bon écoutez, je vous remercie, je souhaite un bon ride et une bonne continuation. N'oubliez pas aux législatives de voter contre Macron. N'oubliez pas ça, c'est le mot de la fin. Ciao, ciao.